Et je regarde où Nous voici sur le stand Cosentino. Alors on résume rapidement avec Jessie, merci beaucoup. Merci, merci à vous, bienvenue. Alors Cosentino, c'est deux grandes marques de quartz, principalement. Euh, de quartz, deux grandes marques de plan de travail. Voilà, j'allais juste corriger. Decton et Silestone. Tout à fait. Alors on va commencer par Decton. On a déjà fait des vidéos, mais c'est important de mettre à jour. explique un peu les nouveautés chez Decton. Eh bien, on va y euh, aller en même temps. On a quelques nouveautés ici euh, à, à cette édition Matibaud. C'est la collection Decton Industrial. On l'a euh, élargi avec trois nouvelles euh, coloris. Le Oryx, euh, qui est inspiré par euh, le processus de vieillissement du ciment. Ok, donc avec euh, quelques petites taches de rouille. Des petites euh... taches de rouille, un aspect assez brut. Et euh, dans cette collection, on a aussi maintenant le Radium et le Lilium, qu'on qu voit on va un peu voir plus loin. Suite. Petit rappel tant qu'on y va, le Dectone. Oui. rappelle-nous un peu... La mais matière, et les avantages. Euh, ben c'est une surface ultra compacte, oui. euh, hyper résistante. Que j'ai à la maison en plus, donc. Je ah ben peux, voilà, euh, voilà. J'ai tu... les, les dora à la maison. Comme ah ça parfait, en fait, parfait. Manier. Non, enfin le, le, le grand avantage du Decton, c'est qu'il est résistant à la chaleur. Donc. Euh, quand... Et aux griffes. Et aux griffes. Au griffes céramique. Pas de bah, couteau en céramique. Non, enfin on, on va plutôt abîmer le couteau que le plan de travail euh, parce qu'ils ont plus ou moins la même dureté donc faut un peu faire attention euh, mais il est résistant aux griffes, euh, pas de souci. Okay. Oui. Allons voir. Les, les, les nouveautés, donc, oui. donc toujours de la gamme industrielle Toujours dans la gamme industrielle. Euh, les dalles en illium. et ne sais si une bonne lumière, Benoît. Donc toute, toute cette collection est très brute, très industrielle. Euh, elle a été élaborée par Daniel Germani, un, un architecte designer américain, qui s'est inspiré des... Euh... Du vieillissement de surface euh, industrielle quoi donc euh, elles ont tous un certain une, une patine le radium est euh, inspiré par les, les métaux oxydés euh, ils ont aussi un petit reflet euh, donc on ça change un peu de du blanc et noir minimaliste euh, c'est important de bêtise. préciser tant qu'on voit ceci euh, le dectum peut se mettre au sol oui. en plan de travail évidemment c'est ce qu'on oui. vend nous en magasin on peut faire en paroi. on peut faire un, parois, peut faire un comptoir oui. Une table de bureau. Et une, table même, de salle à manger. une, une cuisine extérieure une parce qu'il est extérieure. résistant aux UV, au gel, euh, au dégel. Donc euh, on peut le mettre partout. Voilà, c'est euh, très important à préciser. Tu m'as dit juste avant qu'on démarre ce, ce live, c'est que Cosentino avec Dekton et Silveston est présent dans combien de stands Sur y... 21 stands cette 21 année à Batikba. C'est énorme. Oui, là, on là. est super, super enthousiastes. Voilà. On a eu euh, énormément de demandes euh, de présenter nos matériaux. Donc, euh, Principalement dans la halle des cuisines, oui. euh, mais dans, on est répartis sur 5 halles en total. Oui, donc c'est quand même donc, euh, Nous sommes omniprésents et, <rire> euh, et on a aussi le plaisir évidemment de rediriger les, les consommateurs qui viennent nous visiter vers tous ces partenaires où on a du, du matériel exposé. Donc, et euh, c'est important à dire, pour Decton ouais. et Cidestone, la production est européenne oui, elle est européenne. Euh, la fabrication en se, fait, se fait en Espagne, en Espagne notre, voilà. notre siège principal. C'est important de savoir d'où ça vient. Et quand euh, même. Oui, oui, voilà. oui, oui, oui, un, un produit à, européen. C'est de route de, de chez nous, donc oui, pas oui, très oui, loin. Oui, oui. on va aller voir les quartz, si le stone. Alors, en nouveauté, du côté Alors, Benoît, juste pour la blague, tu peux quand même montrer que Jessie <rire> est fort présente. Il y, y a un nouveau concours qui sera bientôt en ligne sur notre Facebook et sur le style de, de, de, de Silestone et Decton. C'est qu'elle est même présente sur son propre stand. C'était une question de budget, je n'avais pas le budget pour des figurants, donc euh, voilà, je participe. Voilà, donc il n'y a pas que moi qui monte mon visage. Oui, voilà. donc, quelles sont les nouveautés euh, chez Silestone et bien, euh, En quartz, évidemment. Du côté de Silestone, qui est notre surface en composite de quartz, on a euh, agrandi la gamme Eternal, qui est inspirée de marbre classique. Et on a trois nouveaux euh, coloris. C'est le le, le brun, parce qu'on retourne vers des couleurs assez foncées. Enfin, oui, c'est une tendance oui, va, qui revient. On, a, on, vient, on vient passer dix ans de blanc. Oui, voilà, oui, tout à fait. Bon, le blanc reste intemporel, oui, oui, ça, ça va rester. Reste hein. ouais. Mais enfin, euh, les, les teintes plus sombres, euh, voilà, sont Et très on, tendances on, on maintenant. Parle en parlant du blanc, que ça reste, voilà, le blanc Côte Zeus Tout blanc Coseus à Coseus fait. Reste ça c'est le... le iconic white. Il est encore plus blanc que le blanc Côte Enfin euh, bon, donc à l'impérateur on a le classique euh, Calacatta parce que voilà, voilà le Calacatta c'est le, le classique des marbres et un Desert Silver qui est un peu plus beige avec une, une, une toute euh, fine veine et euh, voilà ils seront disponibles à partir de ju ju juin plus ou moins Donc on les okay, montre vraiment en première Donc on a reçu des tranches pour, euh, pour, oui, oui, oui, pour spécial, le salon spécialement hein. pour le salon pour pouvoir les montrer pour un peu voir quelles étaient les réactions et euh, on les va les commercialiser dans, dans quelques mois Comme on a fait pour Dekton Les avantages du... Quartz euh, et Eh bien, euh, le Quartz est aussi un produit très très résistant. Euh, la grande différence, c'est qu'il n'est pas résistant à la chaleur euh, au même point que le Dectone. C'est 600 degrés le Dectone. Hein, donc, oui, euh... et, et, et le Silestone est aussi à un certain niveau résistant à la chaleur, mais bon, vaut mieux utiliser un sous-plat oui, okay. que de mettre les plats sur le sur le plan de travail. On a plus, mais on a plus Par de contre, en fait. super résistant aux acides, au vin, au vinaigre... Euh, mm -hmm. Enfin bon, on peut se défouler, quoi. On peut se défouler. Et on a un très très grand, euh, voilà, on a un très grand choix. On a beaucoup oui. plus de couleurs. Et le steelstone est disponible en trois finitions. Oui. Donc les gens qui aiment une certaine couleur, on a, le, euh, ouais, on a un touché poli. Oh, voilà, un toucher poli. Et, et, et c'est le suède, c'est celui-là. Voilà, c'est vraiment mat. Et à l'ancienne, c'est le volcano. Il est un peu structuré. Donc. Euh, ce voilà. que je voudrais voilà. montrer la dernière chose avant de te laisser, Jessie C'est. Oui. Voilà, ça c'est un grand avantage qu'on a en Silestone, euh, c'est qu'on a des éviers intégrés. Qui s'appelle euh, Integrity. Integrity. C'est le nom. Tout donc, c'est vraiment un évier en quartz, oui, oui. qui est d'ailleurs préparé à l'usine, oui, j'ai chance le, dans, de le voir. Dans la même usine, okay. voilà, dans et notre qui usine est vraiment donc il n'y a pas de joint, ici si. dans le fond, mais très discret. Quoi. Oui, mais on ne les voit même pas, enfin, c'est vraiment une, une, une moule. Important, euh... euh, et... l'intégrité n'est pas disponible dans toutes les couleurs. Non, donc on a, on a une gamme de couleurs euh, qu'on qu a ici aussi oui. sur, sur le stand, euh, on a différents modèles. Mais si on veut que l'évier voilà. soit discret, on vient vraiment le mouler directement Oui, oui, tout à fait. Et okay. je dois dire, les, les, les couleurs les plus populaires euh, voilà, sont okay. disponibles avec l'évier aussi, donc euh, voilà. Magnifique. Merci beaucoup, Jessie. C'est très Merci gentil. <rire> eh bien, on continue la visite de, de Batibo. C'est parti.